Salut la Pixie Army, j'espère que vous allez bien Moi ça va super, aujourd'hui je vous retrouve Pour un nouveau concept de vidéo Que j'avais jamais tenté sur la chaîne Je vous avoue que ça m'a effleuré l'esprit plus d'une fois Et je me disais, qu'est-ce que je peux faire Avec la Pixie Army en lien avec le Disneybound Je me rends compte que vous êtes de plus en plus nombreux à essayer le Disney Bound. pour petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le Disneybound c'est le fait de représenter nos personnages préférés en prenant des vêtements issus de notre garde-robe et en les associant de manière à rappeler les personnages à travers les couleurs, etc. Donc c'est pas du tout du déguisement mais c'est une façon de rendre hommage aux personnages qu'on aime. Vous êtes de plus en plus nombreux à en faire, moi j'adore ça et je me suis dit... « Tiens, et si je regardais un peu les Disney Bound de la Pixie Army, est-ce que je vais réussir à les dîner ou pas ?» J'ai envoyé du coup un message sur Instagram et j'ai reçu plus d'une centaine de photos. Alors il y en a quelques-uns que j'ai vu parce qu'il a bien fallu que je screen pour pouvoir faire cette vidéo. Et puis après j'ai passé le relais à mon chéri, je lui ai dit « Tiens, débrouille-toi » Comme ça au moins j'aurai la surprise et il y a des Disney Bound, du coup que je n'ai pas vu et surtout j'ai essayé de ne pas deviner les personnages même s'il y en avait qui étaient tellement réussis que de... ça sautait aux yeux Je sais que cette vidéo va être très longue puisque euh, je vais faire passer je crois tous les messages. Ce ne sera peut-être pas forcément le cas dans les prochaines vidéos. Ce que je vous propose du coup pour les prochaines éditions si jamais vous voulez participer parce que Instagram ça a été le bazar, c'est de m'envoyer un mail à pixitubeuse mettez-moi disneybound dans l'objet du mail et comme ça je saurai que c'est pour la prochaine version de la vidéo. Donc là la vidéo va être découpée en deux parties donc il y aura une première partie ce Dimanche, une prochaine partie dimanche prochain, et je vous invite du coup dans les commentaires à essayer de deviner avec moi. On est parti, euh, euh, j'espère que je vais être à la hauteur en sachant en plus que je n'aurai pas les réponses. Si jamais je trouve pas des personnages ou que vous avez une interprétation différente du personnage, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. J'ai pas demandé du coup aux personnes qui m'ont envoyé ce qu'elles représentaient pour laisser le suspect. Il faut savoir qu'il y a également certains membres de la Pixie Army qui avaient plusieurs Disney à me partager. Je leur ai dit, allez-y, balancez, moi je veux voir looks. Le premier est assez facile à deviner principalement grâce à la pose de la photo et c'est vrai que c'est aussi des détails qui rappellent le personnage donc là on a Peter Pan euh, de par la coiffure, est-ce que c'est Peter Pan ou Fée Clochette Tiens bonne question, moi j'aurais plutôt dit Peter Pan par rapport à la position et par rapport à la clochette sur l'épaule mais ça peut être également fait Clochette avec le petit truc dans les cheveux euh, et la forme du haut qui rappelle un peu le haut de Fée Clochette mais la couleur me rappelle plus Peter Pan Ah j'adore euh, la pose de cette montre de la Pixie Army et pour celle-ci j'aurais tendance à dire que c'est Félix Fix des montres de Ralph c'est un look que moi j'adore faire personnellement et euh, je trouve qu'il est hyper facile à porter au quotidien et j'aime beaucoup en fait, c'est Madame Lim, qui est une membre de la Pixie Army que j'adore et qui est hyper talentueuse. Et d'ailleurs, elle fait des Disney bound à la Dapper Day que j'aime beaucoup. Et alors là, euh... eh ben, j'aurais tendance à dire euh, Peter Pan encore. Hein. Pour moi, le... il y a quand même le rappel de la ceinture. Euh, il y a les chaussures qui sont marrons, qui rappellent un peu les collants. Et on a surtout le collier rouge qui me rappelle là encore euh, bah, les cheveux de Peter Pan. Après, je me trompe peut-être. Peut-être que c'est un autre personnage. Et dans ce cas-là, je t'invite à dire dans les commentaires euh, si tu penses que c'est un autre personnage. Moi en tout cas c'est ce que je pense, mais la pause m'induit un peu en erreur. Je pense pas que ce soit fait clochette encore une fois, mais euh, qui sait Ah celui-là c'est trop bien, donc c'est deux sœurs qui ont fait deux Disneybound différents, et alors là c'est assez évident, bon, encore plus avec le houleur sur le côté, mais même sans ça j'aurais trouvé, donc c'est Anna et Elsa qu'on retrouve principalement grâce aux couleurs de leur haut, Bien joué les filles Et en plus de ça, alors on voit pas très très bien, mais je pense qu'elles se sont fait des petites, euh, des petites nattes pour rappeler les personnages. Ah ce look j'aime beaucoup aussi, je crois que c'est une monde de la Pixie Army que j'ai déjà rencontré à la Dapper Day, oui je pense que c'est toi euh, qui avait du coup un look euh, Bert une année en ramoneur que j'avais adoré et euh, assez simple pour le coup, il y a très peu de détails mais en étant fan du personnage forcément, je pense que c'est Ellie de là-haut et c'est facile à reconnaître avec la petite salopette, donc Ellie enfant et euh, le côté chemise à carreaux. Et ça, c'est un look qui est très facile à porter au quotidien. Alors, prochain Disney Bound, on est clairement sur quelque chose de beaucoup plus difficile à deviner. Euh, J'avoue qu'il y a un gros indice avec le pin's de Mrs. Renard euh, qu'on voit quand on zoome. Faut qu'on tasse. Parce que, euh, du coup, on a la robe qui est beige. On a euh, le petit truc dans les cheveux euh, laté basse bleu qui a un petit rappel de couleur. On a un collier qui est assez imposant. Mais c'est vrai que de là où je suis, on voit pas forcément les couleurs. Et on a le détail rouge euh, qui est juste un petit bracelet qui rappelle bah, le... Le tatouage tribal qu'a qu a notre chère amie, sauf que bah elle, elle peut pas le faire parce que sinon ça fait plus du Disneybound mais ça fait du cosplay et la limite peut être parfois mince. Donc prochain Disney Bound là encore assez facile à reconnaître, en plus les filles sont à Epcot, plutôt cool, Anna et Elsa, donc très facile à reconnaître, encore plus avec les oreilles. Mmh, moi j'aurais tendance à dire que c'est Cusco hein. <rire> je suis pas si sûre en fait Ah mais non, non, non, non, non, non je crois que je sais euh, Et heureusement qu'il y a les ailes derrière du coup euh, Pour reconnaître avec la photo et c'est une super idée Je me demande si c'est pas Yago Ouais je pense que c'est Yago parce que euh, du coup il y a l'effet plume Avec euh, les boucles d'oreilles on a euh, du coup un petit peu de noir, un petit peu de blanc, euh, un petit peu de rouge et surtout une petite touche de jaune. Et la position me rappelle Yago. J'espère que c'est ça, en tout cas si ça, c'est une super idée parce qu'on ne voit pas tant représenté que ça ce personnage. Le prochain, très facile à reconnaître, Jack Skellington. De toute façon, les rayures noires, ça fait toujours de l'effet pour euh, reconnaître ce personnage. On a également là aussi euh, un look Jack Skellington. J'aime beaucoup le make-up qui a été fait. Euh, après, c'est vrai que les traits sur le côté, ça peut vite passer pour du cosplay déguisement entre guillemets. Euh, mais c'est très sympa et j'adore surtout le détail euh, qui a été fait ici je pense qu'à mon avis c'est un look que... enfin c'est quelque chose que tu as dû, tu as dû faire toi-même si ce n'est pas le cas, file-moi l'adresse ok, prochain look euh, que j'aime beaucoup alors les oreilles peuvent me donner une indication sur le personnage puisque bah, on voit qu'elles sont éclairées après c'est vrai que normalement quand on fait du Disney bound vu que c'est pas forcément pour les parcs Disney, on n'est pas censé porter des oreilles après euh, moi j'avoue que je pourrais très bien porter mes oreilles pour aller chercher mon courrier voire faire mes courses donc pourquoi pas le pin là encore une fois m'aide beaucoup euh, et je trouve que c'est une super idée d'avoir choisi de faire le personnage de lumière euh, et j'aime bien notamment le crop top que tu as mis parce que pour moi ça rappelle vraiment la structure comme ça euh, qu'il y a lumière donc euh, j'aime beaucoup l'idée alors la tenue d'après c'est assez intéressant parce que je pense que tu as vraiment injecté ton, ton look dans le personnage et j'ai jamais vu ça représenter ça comme ça, mais pour moi c'est euh, la reine de cœur, je pense. Euh, pour le détail rouge et noir, je pense notamment à la rose rouge qui est juste ici et la, la forme de la robe. Mais c'est très original et si tu dis pas que c'est un Disney Bound, franchement, faut aller le chercher. Ah, est-ce que ce serait pas Olaf? Là encore, je reconnais un petit pin's de Mrs. Renard euh, sur le look. Les petits boutons qui sont sur le haut pourraient le rappeler, donc ça pourrait être une très bonne idée. Après, euh, sinon c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de détails. Peut-être qu'un gilet noir euh, pour rappeler les bras d'Olaf ou une petite touche de orange quelque part, peut-être dans les cheveux ou quoi. Ça aurait pu être une idée. Alors le look d'après, oh, quelle merveille Je pense que tu as dû le porter pour une dapper et franchement, tu eu totalement raison. En plus, c'est un personnage qui est sous-estimé de fou, j'adore. <rire> Alors ça, c'est typiquement le genre de Disney Bang où, où j'ai les yeux qui brillent quand j'en vois. C'est euh, la princesse du coup de Millen Pat. Mais c'est une super idée, génial. Et je suis sûre que cette robe-là, tu peux clairement la réutiliser pour plein de personnages et notamment euh, Bianca, Réponse aussi. Euh, ça peut être aussi un peu de Daisy Duck. Enfin, il y a moyen de faire pas mal de choses avec cette couleur. Moi, j'adore. Oh, là encore, une photo magnifique. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est Alice forcément, euh, Absolème ça pourrait être une bonne idée, après c'est vrai que le bleu correspond pas encore vraiment euh, mais j'aime beaucoup Ok, la prochain look euh, que je trouve absolument génial, qui a été prise à Animal Kingdom et euh, il s'agit évidemment de Ellie. Et c'est une super idée de la représenter de cette façon-là parce qu'on ne le voit jamais. Alors j'avoue, le fait que ce soit à Animal Kingdom et qu'il y ait les oreilles là-haut, ça rappelle beaucoup le personnage. Mais il y a quand même un détail qui pour moi a toute son importance, c'est euh, le petit pins Grape Soda euh, qui est sur la chemise. Et moi je trouve que vraiment, euh, se servir de ce genre d'accessoire, les petits pins au quotidien génial, donc vraiment j'adore cette tenue je l'ai jamais représentée comme ça et ça me donne même des idées pour la suite hmm, pas facile, moi j'aurais tendance à dire Cruella Deville, est-ce que je me trompe c'est pas impossible il y a beaucoup de personnages qui sont noirs noir et blanc au final avec une petite touche de rouge moi c'est le premier qui me vient en tête en tout cas euh, vous aurez peut-être des idées un peu différentes ce qui m'aiguille le plus c'est l'espèce d'écharpe de... en moumoute en fait euh, blanche, mais plus j'y pense et plus je me dis que c'est bête, est-ce que ce serait pas un dalmatien je ne sais pas, je sais pas j'avoue que là ça me pose une colle euh, vas-tu trouver de quel disney bound il s'agit ah bah pas évident encore une fois hein. le chapeau, la veste ce que j'aime en tout cas c'est que c'est un look qu'on a je pense pas l'habitude de voir ou en tout cas que moi j'ai pas dû représenter euh, le chapeau me perturbe pour être honnête Je. est-ce que ce serait pas woody ça peut peut-être être woody en vrai hein. euh, par rapport au jean, par rapport à la chemise jaune euh, et par rapport euh petit blazer posé sur les épaules c'est vrai que les couleurs me, me perturbent un peu euh, je suis sûre que je suis en train de passer à côté d'un truc de ouf <rire> mais je vous avoue que je suis vraiment sur du spontané le but c'est de trouver les disney bound en tout cas ce que je peux dire c'est que tu es hyper stylé et que j'ai hâte d'avoir la réponse <rire> alors celui d'après très simple là encore un grand classique euh, très facile à faire c'est Flynn Rider. Flynn Rider, euh, j'adore faire ce look moi aussi et je trouve que ça te va à ravir celui d'après encore très facile euh, Mais vraiment pas mal réalisé Surtout la coupe euh, J'aime beaucoup ce que tu as fait sur le côté euh, Et honnêtement sans la, sans la couronne ça passe clairement en Disney bound De tous les jours Pour moi c'est Aurore, et je pense que je me trompe pas de trop euh, Et vachement bien fait Vraiment j'aime beaucoup ah, celui d'après, forcément, j'adore. Euh, alors, j'aurais pu penser que ce serait beau, mais la vérité, c'est qu'en fait, je pense que tu as représenté les filles là dans Monstre, euh, Monstre Academy. Et j'adore cette idée, je trouve ça génial. À moins que ce soit... Euh... À moins que ce soit pour m'induire en erreur, ce qui n'est pas impossible parce que tu as des petites oreilles euh, et ça pourrait être aussi porcinet. Surtout que je vois que tu as le même t-shirt porcinet que moi. Donc. Next one, j'adore. Tout de suite, c'est Elsa et hyper reconnaissable. La couleur de ton cardigan, de ton gilet, est parfaite en fait pour incarner ce personnage. Je sais pas où tu as trouvé ça, mais top ce camaillot de couleur, le collier avec le flocon est génial et euh, ne parlons pas de ta coiffure qui est hyper reconnaissable pour le coup il n'y a pas de pins, il n'y a pas de euh, truc la reine des neiges estampillé mais ton look est très très bien fait et j'aime beaucoup, alors celui d'après c'est pareil il est parfait, sache que euh, c'est un look que j'ai super envie de faire depuis super longtemps et j'ai le même sac que toi donc j'ai hâte de le porter et euh, sans aucun doute c'est euh, le génie d'Aladin et j'adore le détail des bracelets, là encore pas de pins du, du très simple mais si efficace, je suis fan, j'adore ton look Alors ce look-ci, euh, là aussi encore très reconnaissable, j'avoue que les détails m'aident beaucoup, j'y aurais pas pensé sinon, mais je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir représenté Maximus. Surtout la façon dont tu as noué ton écharpe, au départ j'aurais pu penser que c'était réponse par rapport à l'écharpe, ça aurait pu être les longs cheveux blonds, mais euh, ça me paraît assez évident que c'est Maximus, j'espère ne pas me tromper là encore. Mais euh, si c'est le cas, en tout cas je trouve ça vraiment bien d'avoir représenté ce personnage. Ah là on est sur un garçon et ça je suis super contente euh, parce que j'ai vu du coup qu'il y avait aussi des garçons qui avaient joué le jeu. Et euh, bah là on part pour moi sur un look chez Shire Cat, mais euh, chez Shire Cat version dapper, qui est assez facile à deviner là encore avec les pins et le chapeau. Je pense que tu l'as fait maison, il est très mignon. Avec une chemise à rayures en dessous de ton, ton petit veston, ça aurait été encore meilleur, j'aurais adoré voir ça mais euh, ça, ça rend très très sympa look d'après, bah, là encore on a un Woody de Toy Story mais un Woody assez flagrant euh, là encore un look que moi j'adore faire donc euh, je valide à 100% et puis ce petit chapeau, ce petit sourire trop trop kikinou à ah, look d'après, on a une très jolie Alice euh, et j'adore le détail des collants blancs pas si facile à trouver en plus euh, vraiment j'aime beaucoup et je suis sûre que Alice devait être très contente de voir que tu avais représenté sa tenue je suis sûre que vous avez eu des super interactions alors là j'adore On a tout un groupe de Disney Bound euh, de l'univers, donc euh, bah on a Eric, Ariel, Vanessa, j'adore Vanessa, tellement sous-estimé ce personnage. Ce serait pas Flo de Sam et Jet Sam Pour les couleurs ça collerait plus et il a pour le chant sur la tête pour rappeler. Bon, en tout cas c'est ce que je pense mais euh, j'adore les groupes, franchement je trouve ça trop trop bien. Alors look d'après, on a un très joli lotso, hein Lorette. <rire> J'aime beaucoup on pourrait penser du coup que c'est le personnage, euh, ouais je pense que c'est ça, je pense que c'est le personnage qui est représenté sur la peluche. Ça aurait pu être Elsa par rapport au haut, mais le, les couleurs du bas correspondent pas, donc ouais j'aurais tendance à dire que c'est lui. Alors... Pour le look d'après, on m'a dit que c'était un personnage qui était assez difficile à trouver, je me souviens plus exactement des consignes, ça représentait plus un univers qu'un qu un personnage en particulier. Là encore en commentaire n'hésitez pas à me livrer ce que vous en pensez vous, quelles sont vos théories, euh, bah moi j'aurais tendance à parier sur un personnage de Phantom Manor hein. mais voilà. Le, le kaki me perturbe beaucoup pour être honnête, j'aurais pensé immédiatement à un personnage genre euh, l'étrange noël de monsieur Jack etc mais j'avoue que la veste kaki me perturbe énormément. Alors pareil, ce Disney Bound, si ma mémoire est bonne, elle m'a bien précisé que c'était pas Simba. Je pense donc à Roublard d'Oliver et compagnie, qui est un film que j'affectionne tout particulièrement, que j'aime beaucoup depuis ma plus tendre enfance. Donc euh, moi je valide ce look, je le trouve vraiment cool. Alors ce look-ci, je l'aime beaucoup et je pense que c'est le plus portable au quotidien des looks que pour l'instant tu m'as montré. Euh, c'est du coup le prince Eric et il est vachement bien fait. Ça, très très sympa, euh, j'adore la petite gavroche, au top et alors le look d'après il est génial aussi ça peut passer pour plusieurs looks en vrai le plus évident ce serait Jane Porter donc du coup euh, de Tarzan et Jane et ça fait une très bonne version mais pour moi ça pourrait aussi coller pour la belle et le clochard n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs je vous demande beaucoup votre avis dans cette vidéo mais c'est plus drôle si on interagit ensemble pour moi, dans la belle et le cochard, ce serait juste parfait. Alors ce look-ci, assez évident encore une fois, en tout cas à mes yeux, je pense que c'est capitaine crochet et j'aime beaucoup le détail de la ceinture noire à la taille euh, qui fait vraiment la différenciation entre les différents types de couleurs et j'aime beaucoup comment t'as associé le bordeaux et le rouge. Je pense que ces réponses, après, euh, autant le haut est très reconnaissable, autant le bas, comme t'as mis du noir, ça colle pas forcément trop au personnage de réponse mais ça se reconnaît facilement, surtout avec le sac à main. Oh, j'adore cette tenue J'adore cette tenue. Bah, cette tenue, c'est Anna, mais c'est Anna dans La Reine des Neiges 2. Et c'est un look que j'ai très peu vu représenté en Disney bound. Et pourtant, il mérite quand même d'être vu parce qu'il est vraiment très mignon. Donc, euh, j'aime beaucoup. J'adore. Alors, après, j'adore les petits tutus. Hein, il faut dire ce qu'il y a. Mais euh, là, on a un prince Eric en puissance qui est très bien fait. Alors là ça m'a fait beaucoup sourire quand j'ai reçu cette photo puisque ça fait partie des premières que j'ai reçues et euh, il se trouve que j'ai exactement la même robe. Et bah moi je m'en étais servie pour faire Elsa et en fait elle, elle s'en est servie pour faire Alice, je crois. Là encore mon interprétation personnelle. Je me trompe peut-être mais en fait les pins me font penser à, au gâteau euh, eat me and drink me. Donc je me dis que ça peut être ça. Après, est-ce que je me trompe C'est pas impossible non plus. Avec un ou deux détails de plus, peut-être une touche de blanc, si c'est euh, Alice, ou de noir. Enfin, le, le mélange des couleurs m'aurait peut-être plus aidé à déterminer le personnage. Ça aurait pu être Cendrillon aussi. Il y, y a pas mal de possibilités en personnage bleu. Pour le coup, c'est vraiment les accessoires qui vont euh, nous permettre de vraiment affiner notre vision sur le personnage. Ok, et donc du coup, le tout dernier personnage pour moi c'est Sven pourquoi Sven euh, assez simple pour le coup, elle a des petits bois dans les cheveux mais euh, moi ce qui me mettait surtout la puce à l'oreille c'est le choix des couleurs notamment euh, donc du coup le marron euh, le collant qui n'est pas non plus totalement noir et les chaussures et j'aime bien l'idée parce que pour moi le soupul ça, ça représente peut-être les bois, peut-être aussi l'espèce d'attirail que Sven a sur les épaules euh, qui est peut-être un peu bleuté et je trouve que c'est une super bonne idée d'avoir pris la pause avec Olaf je reconnais que si ça n'avait pas été le cas j'aurais peut-être pas trouvé voilà ma Pixie Army pour cette première partie de vidéo, j'espère que ça vous aura plu j'espère que vous aurez joué avec moi, euh, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup si vous avez les mêmes théories que moi ou pas, si vous avez participé n'hésitez pas à nous dire les personnages que vous avez incarnés, j'ai vraiment hâte de savoir si j'ai eu bon ou pas euh, si vous voulez jouer, n'hésitez pas du coup à m'envoyer vos propres Disneybound sur pixitubeuse.com Et euh, bah moi, je vais me lancer dans une seconde partie qui, je l'espère, vous plaira tout autant. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous ma Pixie Army. Je vous aime Bisous, bisous, bisous Alors en bonus de cette vidéo, je vous annonce une information exclusive que j'annoncerai euh, sur les réseaux sociaux dans les prochains jours, euh, je pense. Mais j'ai envie de vous donner quand même l'exclusivité. Vous le savez certainement, euh, chaque année à la Dapper Day, je fais mon meet-up annuel, puisqu'il se trouve que c'est le week-end de l'anniversaire de la chaîne à chaque fois, puisque bah, ma première vidéo remonte au 6 mai 2016, donc ça va faire 4 ans. Et en fait, bah, cette année, comme on est confiné et comme clairement je vais pas pouvoir venir vous faire des bisous et des câlins, je me suis dit que ça pourrait être cool de faire un live. Ce sera l'occasion de papoter ensemble, de rigoler, de, de papoter parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous.